Emmanuel. Bonjour Yann. Alors, tu vas nous parler de ton dernier bouquin qui est la boîte à outils du design thinking. Hey, C'est super ça. La boîte à outils du design thinking, aux éditions du no. <rire> Absolument. Ben, on a déjà beaucoup euh, présenté des boîtes à outils euh, sur euh, Visionary Marketing. Mm -hmm. Alors, le design thinking, euh, euh, ce n'est pas une, nou une nouveauté en fait, le design thinking. Non, ça date des années 90 déjà. Euh, ça a été conçu euh, petit à petit via euh, déjà les années 50 avec euh, des nouvelles techniques de brainstorming et d'intelligence collective et puis euh, au fur et à mesure ça s'est euh, euh, devenu une, un, une marque déjà euh, et puis euh, ça s'est démocratisé euh, en dehors des, euh, des États-Unis. Euh, notamment, alors d'abord le noyau euh, IDEO, qui est une société ouais. qui est, qui est l'inventrice de ce nom, Design Thinking, qui en français n'est pas évident, c'est la pensée. En... shopping cart. Hein, Exactement, le... voilà, ouais. euh, en qui français, été, Design Thinking, c'est la pensée design. Qui a été abondamment commentée sur mon site d'ailleurs. Exactement, et, euh, et moi j'utilise en formation aussi pour expliquer les différentes phases, etc. On revient dessus. C'est euh, une toute petite partie de ce qu'est Design Thinking, clairement. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, ça commence enfin, depuis quelques années, à arriver en France. On est un petit peu en retard euh, en France euh, sur, sur ça, mais euh, en Angleterre, en Espagne, en Amérique latine, ça, ça marche énormément. Euh, besoin de processus, euh, beaucoup d'idées, mais besoin de processus. Euh, J'ai fait euh, une intervention euh, à l'université euh, de Cali en Colombie euh, cet été. Et, euh, et alors ce n'est pas des, des mots que j'invente moi-même, c'est euh, euh, mes étudiants euh, ingénieurs qui me disaient, euh, alors nous on a plein d'idées, euh, on est très frugal etc., euh, dans notre culture, mais on a besoin de process. Et, euh, et le design thinking, c'était vraiment euh, quelque chose d'intéressant pour eux, euh, parce que ça a processait euh, des brainstorming. Euh, et puis ce fameux état d'esprit dont on reparlera, j'imagine. Alors bah commençons par là. Si c'est un ah, bah, état d'esprit, c'est par là, euh, là, là qu'on commence. Alors, euh, en général, les gens disent « Ouais, le design thinking, c'est une méthode, c'est un processus d'innovation pour lancer un produit, un service, un site internet, une amélioration de, de, de l'expérience client ». Alors oui, mais pour moi, c'est d'abord un état d'esprit, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez alors connaître les euh, 67 outils <rire> du, euh, de, de mon bouquin. Euh, vous pouvez les connaître par cœur, si vous n'avez pas l'état d'esprit ça fonctionnera pas, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une confiance créative qui est extrêmement importante euh, dans le design thinking et il y a tout ce travail d'équipe et cette empathie que l'on va euh, déployer auprès de nos cibles euh, et de nos futurs clients, futurs usagers, ça marche aussi pour un processus euh, en interne par exemple, donc vous pouvez euh, euh, créer de l'empathie avec vos propres collaborateurs, vos propres collègues, euh, et ça marche, ça marche vraiment bien. Euh, beaucoup de boîtes euh, l'ont euh, mis en place, euh, que ce soit euh, IBM, euh, Google, euh, l'armée euh, en ce moment euh, utilise le design thinking. Euh, voilà, plein de très grandes boîtes, des toutes petites aussi qui disent bah, on a besoin de créer de l'empathie euh, auprès de nos euh, clients euh, parce qu'on était euh, peut-être un petit peu trop data driven, euh, driven pardon, euh, et que on a perdu en fait la réalité de nos utilisateurs. Mmh. un tableau Excel c'est beau, ça fait des belles stats mais en fait on n'a aucune émotion réelle en fait de nos ouais. utilisateurs et rencontrer ces utilisateurs c'est ça le design thinking hein, au départ à la première phase, euh, rencontrer ces utilisateurs vraiment comprendre comment est-ce qu'ils utilisent notre produit ou comment est-ce qu'on va utiliser notre futur produit quelles problématiques ils ont par quelles émotions ils passent, ce qu'ils entendent ce qu'ils ressentent ben ça c'est le design thinking voilà. alors j'ai eu un un élève euh, qui m'a qui m'est rentré dans le chou une fois avec un cours sur le design thinking comme ça et m'a dit mais en fait j'avais rien compris parce que ça c'est les méthodes de, de l'ancien temps mm -hmm. Steve Jobs lui nous a montré qu'on n'avait pas besoin de demander leur avis aux utilisateurs et c'est pas complètement faux d'ailleurs c'est pas complètement juste non plus mais qu'est-ce que tu lui je, euh, je lui répondrai tout simplement que oui et non c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision, qui est celle de Steve Jobs, et, euh, et très très bien. Euh, maintenant, à un moment, il faut quand même tester votre idée, votre vision, à un certain public. Ne la lancez pas sur le marché sans avoir testé quelque chose, parce que là, vous êtes presque certain de tomber, de vous casser la gueule. Et puis Steve Jobs, euh, je, vais, je vais en faire râler quelques-uns, euh, mais Steve Jobs il a réussi quand même à rendre de la technologie qui était compliquée en fait un peu mignonne, c'est-à-dire euh, avec des jolies couleurs, avec des jolis écrans, etc. Euh, ça à mon avis c'est surtout ce qu'il a apporté à l'informatique et d'être time to market. Et le time to market, bah, pareil, c'est une bonne vision, tiens, si on sortait ça à ce moment-là, et après on va le tester et eux ils, le testent, ils, le, ils testent aussi très souvent des choses ils lancent jamais euh, les, les produits comme ça en n'ayant jamais testé quoi que ce soit mm. ne serait-ce qu'en interne mm. ouais, c'est presque Jonathan Hives euh, qui est, est peut-être qui devrait être plus crédité du, du succès Enfin, c'est peut-être un peu lapidaire aussi parce qu'il a beaucoup travaillé aussi sur l'architecture euh, Mac OS. Mm. Donc, euh, il, y a, il y a aussi beaucoup de technologie mais ce qui a su faire aussi Jobs c'est surtout cacher cette technologie là Exactement, que... rendre la techno mignonne, ouais. c'est voilà. exactement ça. Ouais. Parce que sous un Mac, il y a, il y a quand même une X, il ne faut pas l'oublier, et c'est quand même très très très, très complexe. Euh, bien, alors, donc on a vu, il y a l'état d'esprit, il y a mmh. également une méthode avant d'arriver aux outils, donc la méthode, tu peux nous la décrire rapidement Alors la méthode, c'est cinq phases euh, extrêmement simples. La première phase, c'est euh, l'empathie et l'immersion. Alors, immersion comme ça l'indique, c'est-à-dire que euh, on va essayer de s'immerger au maximum dans le quotidien de nos utilisateurs, aux futurs utilisateurs, pour comprendre leur utilisation, leurs problèmes, ce que l'on va essayer de, euh, de résoudre. Euh, et en fait, pour avoir euh, formé euh, énormément de, de sociétés, d'individuels, de collaborateurs, les gens nous disent, en fait, dès qu'on rencontre quelqu'un, eh ben, on apprend des choses sur nous-mêmes et sur notre produit mais c'est fou, on avait l'impression de, euh, de tout connaître, bah oui, c'est nous qui le faisons. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, et plus on va rencontrer de gens, plus on va leur faire tester des choses, euh, plus eux vont nous apporter un vrai feedback. Et ce feedback, il est vraiment intéressant, parce que c'est du feedback euh, bah, de terrain, et, euh, et pas forcément du feedback euh, comme nous, on l'imagine, avec euh, bah, d'un côté euh, les banquiers, euh, de l'autre côté euh, euh, toutes les contraintes qu'on a. Les, euh, les, les utilisateurs ont pas, de ont pas de nos contraintes, en fait. Donc, ils sont capables d'imaginer des choses complètement différentes et beaucoup plus profondes et plus éloignées de ce que l'on arrive à imaginer. nous. Mmh. Donc, ça, c'est la première euh, phase euh, qui s'appelle euh, immersion et empathie. La deuxième phase, c'est la version, euh, c'est la, euh, la phase euh, analyse. Là, on va reprendre tout ce qu'on a appris, toutes les découvertes de nos utilisateurs et puis on va en faire ce qu'on appelle par exemple une grille d'objectifs ou une reformulation. Euh, c'est-à-dire un ensemble de données intéressantes qui vont pouvoir être aussi priorisées. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de verbatim, plein de témoignages, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est prioritaire. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la partie idéation, c'est la partie brainstorming. C'est seulement à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir réellement brainstormer, c'est-à-dire que euh, la plupart des entreprises vous disent « allez-y, réfléchissez, trouvez-nous un truc ». Et on rentre directement euh, en brainstorming. Mais en fait, toutes les idées que vous avez données, ce sont vos idées à vous. Ce ne sont pas les idées des utilisateurs. Et donc forcément, ça biaise énormément la créativité et puis la, le plan d'action qui va, qui va être engendré par ce brainstorming. On risque de tourner en rond là, effectivement. Complètement. Il n'y a rien de pire que de faire un brainstorming avec des gens qui ont, eu la... Qui ont fait la même école, qui ont eu la même culture, et, euh... et qui effectivement euh... ont le même quotidien, presque le même âge, etc. Mm. Euh, plus on va avoir euh, de personnes différentes en plus, forcément on va avoir des idées différentes et des expériences de vie aussi différentes, donc ça c'est génial, ça va nous apporter plein de, de choses, une vraie variété mm -hmm. euh, dans le brainstorming. Ensuite on va prioriser ce brainstorming là pour savoir quelles sont les vraies bonnes idées qui vont être activiab-, activables et testables dans la quatrième phase qui s'appelle le prototype, prototypage et test. Mm -hmm. Prototypage et test, on va commencer par une solution extrêmement simple, par exemple vous êtes en train de faire euh, un site internet ou une appli, eh ben on va même pas aller commencer à développer vraiment euh, l'appli, on va peut-être même juste la dessiner euh, sur du papier, on peut même la prendre en photo euh, avec, euh, avec des outils. Euh, et c'est extrêmement simple, et on fait un parcours comme ça, pour de faux que l'on va commencer à faire tester euh, rapidement. On n'aura pas dépensé un centime, et très rapidement, on aura déjà des premiers feedbacks de futurs mmh. utilisateurs. Et plus on a de feedback, plus on va pouvoir améliorer les choses et changer des boutons qui sont pas compréhensibles, etc. Et la dernière phase, euh, celle-là, nous on y met un point d'honneur, c'est la phase implémentation. C'est-à-dire quel est le plan d'action pour la suite Comment est-ce que les collaborateurs vont pouvoir s'intégrer complètement à ben, la suite mmh. en fait du projet Dans beaucoup de formations, on vous propose pas cette, euh, cette partie implémentation. Ah. En et âge. en fait, c'est ce que moi j'appelle le « plouf effect », c'est-à-dire ben oui. qu'on a le « wow effect », c'est génial, c'est une super méthode. Et puis alors, dès que la porte est fermée et que le formateur est parti, bah ça fait plouf parce qu'on bah, n'a pas projeté les collaborateurs dans les futures semaines. Bien sûr. Donc nous, on y met vraiment un point d'honneur et on fait très très attention à ce que bah, chacun sache ce qu'il va faire dans les prochaines semaines et, et son, petit, son petit but personnel pour que cet état d'esprit continue. Bien sûr. C'est voilà. toujours, ça, ça ne cessera jamais de m'étonner. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à être Implementation Coordinator. Donc, je, mettais, je fais faisais que ça. Moi, je, mettais enfin, je fais, comme on dit, euh, make the rubber meet the road, en anglais. C'est l'avion mm -hmm. qui touche le tarmac. Bam! Mais c'est ça, en fait, la réalité du terrain. Hein. En fait, on peut avoir les meilleures idées, euh, euh, ou les pires idées, d'ailleurs. Mais si on arrive à les mettre en œuvre, tout va bien. Exactement. Enfin, et, ah. le, et le design thinking, c'est aussi euh, euh, pouvoir faire des erreurs et accepter l'erreur. Ouais. Euh, beaucoup d'entreprises euh, que l'on ouais. rencontre nous, nous disent, bah ouais, c'est l'innovation, mais il faudrait quand même pas trop qu'ils se trompent, quoi. Ouais. Euh, ouais. Ben forcément, plus Donc, ça sera on va pas pas l'innovation, hein, si, vous... <rire> si vous pas se tromper, effectivement, c'est un peu ça. puis on solution, va mettre la pression sur les collaborateurs ouais. pour leur dire, euh, ouais. attention, attention, ouais. euh, l'innovation ouais. c'est bien, mais en fait, euh, ce n'est que sur le papier. Bah forcément, tout le monde va se brider et très rapidement, les non, c'est pas possible parce qu'on a déjà essayé, mais pas comme ça, etc. Et telle personne n'est pas d'accord. Bah on n'arrivera pas à faire de la vraie innovation et on ne va pas avoir l'audace de tester des petites choses. Des ah, petites choses. Absolument. Les fameuses. Injonction paradoxale bien connue, euh, innover, euh, mais surtout ne toucher à rien. Ouais. Euh... Vite et <rire> pas cher, et il euh, faut que ça dérange personne dans la. Et surtout ça va... que ça <rire> dérange personne. Voilà. Pas cher, à la limite, ça, c'est pas gênant, mais euh, surtout, il faut que ça dérange personne. Alors, on a vu ça, on a vu l'état d'esprit, on a vu la méthode, et maintenant, on va voir les outils. Alors, on ne peut pas en les lister les 62, c'est ça, 62 outils 67 67, c'est l'inflation. mais on va en prendre 3 qui te Alors, paraissent les plus importants euh, On va prendre la carte d'empathie, ça c'est vraiment la classique euh, du, euh, du design thinking. Euh, c'est en fait euh, une explication de ce que pense, ressent, euh, imagine, entend, dit, le, euh, chaque personne que l'on va euh, interviewer. Plutôt que de faire euh, un rapport écrit, on va utiliser la pensée design euh, dans, un, dans un template qui est vraiment très simple, un modèle vraiment très simple à utiliser, que vous pouvez trouver euh, un peu partout sur Internet et évidemment sur mon livre, euh, pour pouvoir matérialiser en fait tout ce qui a été dit pendant peut-être une heure d'interview. Euh, et comme ça, tout le groupe qui s'occupe du design thinking, qui s'occupe de cette nouvelle innovation, euh, eh ben, va s'accorder et va... va d'un seul coup d'œil, tout lire et tout comprendre. Le, le, la pensée design, c'est vraiment simplifier les choses plutôt que de faire des rapports et des rapports euh, pendant des pages. Deuxième outil, je dirais la grille d'objectifs. J'aime bien utiliser ce, cette, cette, cette grille parce que euh, c'est une grille en quatre euh, versions. Il y a la première, en haut à gauche, c'est une grille euh, expliquant ce que l'utilisateur a et veut. C'est-à-dire, dans votre solution qui existe déjà, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il souhaite. Mmh. C'est-à-dire, des choses qui existent déjà, on ne va surtout pas lui bouger ça. Euh, une autre case, c'est ce qu'il n'a pas et ce qu'il veut. C'est ce que vous avez entendu pendant toutes ces interviews, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Euh, bah, ça, c'est à développer. Euh, la troisième, c'est n'a pas et veut. Bon, ben, il n'a l'a pas. De, dans la solution actuelle euh, ou sur le marché, il ben, n'y a pas ça. Et en fait, il en a besoin parce que ça va répondre à sa problématique. Et la dernière, c'est n'a pas et ne veut pas. C'est-à-dire, par exemple, des choses que les petits concurrents font. Et en fait, vous allez découvrir que ça ne plaît pas du tout aux gens. Pareil, quand on a réussi à rencontrer plein de gens et que l'équipe de Design Thinking euh, arrive à construire cette grille d'objectifs, eh ben ça simplifie énormément les priorités parce qu'au lieu d'avoir des pages et des pages euh, de, euh, de, de discours euh, et de débriefs en fait, d'interviews, eh ben, on peut, avec 4 ou 5 euh, euh, items dans chaque case, connaître la réelle priorité. Et ensuite, c'est le groupe qui fait le design thinking qui va voter pour ses priorités. Ça aussi, c'est la confiance créative. Euh, c'est plus forcément le patron ou le top euh, directeur qui va dire « faites-ci, faites-ça, ça, ça c'est notre priorité ». En fait, ce sont toutes les euh, personnes impliquées dans, ce, dans le design thinking, si possible une équipe multidisciplinaire, euh, qui va proposer ses propres priorités. Et ça, ça change notre manière aussi de travailler, c'est ce fameux état d'esprit euh, du design thinking qui est important. Et puis, le troisième, je te le fais tout simple, les personas. Les personas, euh, on ne les utilise pas souvent, en tout cas pas assez, euh, ça change quand même énormément notre manière de penser à nos utilisateurs finaux mm -hmm. euh, je me rappelle alors moi j'ai travaillé pendant des années aussi pour le journal métro où j'étais responsable du club métro c'était il y a des années euh, et la directrice euh, du, euh, du journal nous disait toujours pensez à Sarah Sarah c'était le profil type de la dame qui allait prendre en fait, le journal à la sortie du métro il y avait tout un persona qui était, qui était développé euh, <rire> sur ses habitudes, sur son âge, combien est-ce qu'elle avait d'enfants, etc. Et à chaque fois qu'on avait un doute sur quelque chose, elle nous disait « Pensez à Sarah <rire> ». Et en fait, pour toutes les équipes, que ce soit les commerciaux, le marketing, la rédaction, on savait qui était Sarah. Et là, pour nous, c'était extrêmement clair de se dire bah, « Sarah, elle aimerait telle chose ». Et si vous avez plusieurs Sara, c'est-à-dire plusieurs noms de cibles, euh, des hommes, des femmes, des euh, jeunes, des moins jeunes, etc. Quand vous dites en réunion, bah là, on va réfléchir pour telle personne, Edgar, par exemple, si on lui donne un nom, euh, masculin, eh ben, ça change tout. Et il n'y a plus de discussion possible sur qui est Edgar et qui fait quoi, et ce n'est pas notre priorité. C'est beaucoup plus simple. Donc, mmh. les personnages, pour moi, c'est génial, ça fait avancer les discussions à une vitesse folle. Super. Alors, petite dernière question pour la route, euh, quel est l'avenir selon toi du design thinking Je pense que l'avenir est peut-être à l'international. Je m'explique. Euh, je, je pense que euh, les grandes sociétés commencent à s'y mettre, voire s'y sont mis depuis quelques années mais qu'il faut encore retravailler ce fameux état d'esprit. Beaucoup de sociétés vous disent euh, « Ouais, on fait du design thinking. C'est bon, ça va, on, on rencontre des gens, etc. » Et en fait, quand on gratte un petit peu, on remarque que, euh, que ça n'en a que le nom, un petit peu comme de temps en temps des méthodes agiles, où on se dit « Ah oui, non, mais ça, ce n'est pas vraiment des méthodes agiles. Euh, » Donc, il va falloir un peu euh, gratter et, euh, et apporter euh, du... Euh, le, le vrai état d'esprit en fait, c'est toujours ça, mmh. c'est toujours cette, ce vrai état d'esprit. Euh, en France, on a beaucoup de retard euh, sur, euh, sur ça, c'est-à-dire que les grosses entreprises l'ont mis en place, mais en fait seulement certains services, globalement euh, des services d'innovation. Et nous, à l'Institut du Design Thinking, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de montrer que ce processus-là est génial pour plein de choses ne serait-ce que pour euh, résoudre des problèmes de process mmh. en interne. Donc il n'y a même pas besoin de clients en fait, on peut le faire directement en interne euh, pour se dire, bah, on a tel processus, il ne fonctionne pas vraiment ou il ne donne pas satisfaction, comment est-ce que toutes les semaines, tous les mois, on peut améliorer nos processus mmh. internes et, euh, et, et, et oui, je pense que les entreprises ont bien compris que c'était à l'externe mais qu'il y a encore du travail euh, à, en, en interne pour, ce, euh, pour que cette méthode soit aussi euh, pour nous-mêmes, plutôt que pour nos euh, utilisateurs. Et quand je dis l'international, c'est-à-dire, oui, en France, ça marche, euh, il y a encore plein de choses à faire euh, vraiment sur euh, des sociétés de taille peut-être légèrement plus petite que euh, les boîtes du 440. Dans d'autres pays, ça euh, va plus vite. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vraie demande, euh, quand, on, quand on nous demande dans d'autres pays, tout de suite on nous demande on veut telle formation ou telle conférence ou tel séminaire ou tel atelier, euh, les gens ont déjà les termes alors qu'en France ah ouais. on, on a une phase d'explication qui est beaucoup plus longue etc. Mmh. Donc j'ai l'impression qu'il voilà, y a deux vitesses ouais. euh, entre l'Europe et, euh, et puis la France. Mais, euh, mais ça, ça ouvre plein de, de perspectives euh, encore, donc c'est chouette. Ça nous laisse une grosse marge de progression. Ouais. Merci, merci Emmanuel, je dois te féliciter. Nous n'avons pas prononcé une seule fois le mot de coronavirus. Oups, excuse-moi. <rire> euh, merci pour cette interview et à bientôt. Euh, Remontre-moi ton bouquin qu'on qu photographie yes. bien et on le oh. trouve bien entendu. Euh, bah, partout, euh, partout sur Amazon, chez, chez les libraires quand on pourra sortir, voilà. euh, et puis à la FNAC, etc., évidemment. Voilà, voilà. ressortez et allez chez votre libraire, c'est là qu'il faut aller. Merci ouais, Emmanuel. Oui, c'est le plus important. À bientôt Yann, merci à, à tous. À bientôt.